Bonjour les amis, lorsque vous apprenez le trading l'important est d'acquérir une méthode qui soit efficace pour vous. Ça ne veut pas dire que toutes les méthodes se valent mais il faut chercher la méthode qui va vous permettre de faire des gains réguliers, de limiter les pertes au minimum et d'arriver donc à faire croître votre compte de trading jusqu'à arriver à gagner de manière régulière tous les mois les sommes que vous souhaitez atteindre. Il ne faut pas prendre trop de risques mais il faut petit à petit progresser, arriver à une méthode avec laquelle vous êtes à l'aise, avec laquelle vous arriverez à trader simplement de manière sûre et avec une totale indépendance. C'est-à-dire que vous pourrez trader vous seul sans avoir besoin de l'aide de n'importe qui. Ça veut dire aussi que vous devez Apprendre une méthode, parce que si vous cherchez pas vous-même une méthode, vous allez peut-être mettre 10 ans avant d'arriver à avoir des bons résultats. Il y a pas mal de traders qui, débutants qui ont essayé de se passer de formation, et j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui finalement n'arrivent pas à des bons résultats, et après des années, se résignent entre guillemets à suivre des formations. Mais euh, c'est dommage d'avoir attendu si longtemps. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas attendre dès le départ quand vous vous intéressez au trading. Apprenez une méthode, euh, si quelqu'un peut vous conseiller un trader expérimenté qui a de bons résultats, si vous en connaissez un eh bien demandez-lui des conseils ou alors achetez des formations sur internet, des formations vidéo comme celles que je propose et celles que d'autres personnes proposent également. Donc par exemple moi j'ai choisi de me spécialiser dans le scalping. Pourquoi Parce que le scalping est une méthode qui vous permet de faire aussi du day trading et du swing trading. Lorsqu'on regarde un graphique comme celui qu'on a sous les yeux, c'est vrai que quand on est débutant ça peut paraître être très compliqué du chinois mais c'est parce que moi j'utilise certains outils que je maîtrise parfaitement et qui me donnent des signaux, des indications qui m'aident dans mes prises de décision. Donc on peut très bien se passer d'indicateurs et petit à petit chercher des indicateurs qui vont vous aider à, euh, donc à prendre les bonnes décisions et avoir un taux de réussite important. Donc je vais supprimer les indicateurs, je vais vous, vous expliquer un petit peu les différents indicateurs que j'utilise et pourquoi je les utilise. Donc on va aller dans lister les indicateurs donc je supprime ici le stochastique qui est l'indicateur ici en dessous, Ichimoku je le supprime, je supprime donc le compteur, les bandes de Bollinger et ici les trois moyennes mobiles, voilà. Donc on a un graphique bien sûr apuré. Alors les lignes qui sont tracées elles sont extrêmement importantes aussi et je vous expliquerai pourquoi tout au, tout au long de, de cette vidéo euh, parce que c'est essentiel de tracer certaines lignes qui vont vous donner des points importants sur lesquels le marché a une grosse probabilité de se retourner. Donc je vais supprimer les lignes également. Et tout supprimer. Voilà donc nous sommes ici sur la plateforme MT4 qui est une des plateformes les plus faciles à utiliser. Elle est gratuite et fournie par beaucoup de brokers, moi j'utilise le broker JFD que je vous recommande JFD Bank. Donc, il y a des brokers sûrs, sans problème. Ça fait des années que je trade avec eux. J'ai beaucoup de mes clients également qui trade avec eux. Le plus gros de leur clientèle sont des Allemands, qui sont des gens sérieux aussi. Donc, il euh, n'y a pas intérêt à rigoler avec les Allemands. Donc, euh, je peux vous assurer que c'est un très bon broker euh, également. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ben, On a donc euh, les bougies. Donc les bougies japonaises si vous en avez déjà entendu parler et nous sommes ici en mensuel c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois. Donc vous avez la possibilité d'étendre donc le, le, le graphique donc pour avoir des bougies plus ou moins grandes, plus ou moins larges et également plus ou moins hautes comme ceci donc très facile. Alors on voit bien sûr des bougies vertes qui sont des bougies de hausse et des bougies rouges qui sont des bougies de baisse. Donc si on va sur une unité plus petite donc le weekly, ça veut dire que chaque bougie correspond à une semaine et vous voyez on a la possibilité, la possibilité donc de décaler le, le graphique ici donc, et vous pouvez le décaler dans le temps comme ceci. Donc vous voyez euh, les bougies donc qui, qui, qui sont montées, les niveaux qui sont montés puis qui sont redescendus et vous pouvez mesurer donc à quel niveau euh, le marché est descendu et est monté. Donc vous avez les dates qui correspondent ici en dessous. Nous sommes ici sur le marché du, du Dax 30 donc euh, l'indice allemand qui reprend donc les 30 plus grosses sociétés allemandes qui sont présentes en bourse. Donc le tout le principe du trading est donc d'arriver à trader dans le sens du marché. Donc d'ouvrir un trade dans le sens du marché que ce soit à la hausse ou à la baisse vous pourrez gagner dans les deux cas. Donc Très peu de personnes le savent mais on peut également gagner lorsque le marché baisse donc euh, vous avez possibilité de gagner tous les jours puisque tous les jours le marché va monter ou va descendre. Le tout sera de vous positionner dans le bon sens. Donc alors pour nous aider dans les décisions bien sûr on ne va pas prendre des trades en weekly ni en mensuel mais ça va nous donner une idée des niveaux maximum et minimum qu'ont atteint les marchés ces derniers mois ou ces dernières semaines. Donc on peut descendre ici en daily c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un jour, Donc vous voyez donc ici nous sommes en, en février vous voyez donc les deux derniers jours de février on a eu une hausse et on voit qu'on qu arrive ici on flirte avec un plus haut, on a même eu euh, donc euh, le marché qui a dépassé ici le plus haut et puis il s'est rétracté légèrement. Alors ici on a cet indicateur qui est un indicateur que j'ai fait développer il y a plusieurs années donc qui s'appelle SDI, Serge de Moulin Index je l'ai baptisé donc SDI et qui nous donne des indications de la tendance du marché donc avec l'indicateur RSI qui est un des indicateurs les plus utilisés sur le marché par beaucoup de traders donc. Et euh, c'est un indicateur euh, qui existe depuis de, de nombreuses années et donc j'ai fait développer ces, cet indicateur SDI de manière à ce qu'il nous donne sur les différentes unités de temps, mensuel, weekly, daily euh, jusqu'aux 1 minute, la tendance du marché à savoir lorsque le SDI est au-dessus des 50%. Donc s'il est au-dessus des 50% sur le mensuel, sur le weekly etc. Il va prendre une couleur verte et s'il est en dessous des 50% il va prendre une couleur rouge. Donc c'est ce qui est intéressant de suivre et ça m'évite de, de devoir mettre l'indicateur SDI sur, sur mon graphique et surtout de pouvoir voir d'un simple coup d'œil la tendance sur les différentes unités de temps. Donc si on va dans les indicateurs ici, donc nous avons les, les différents indicateurs ici et on peut avoir donc l'indicateur RSI donc euh, le RSI ici voilà, vous voyez il est là le RSI et lorsqu'on change d'unité de temps ben on voit qu'il va changer également. Mais euh, ce qui nous indique ici c'est qu'on est, qu est au-dessus des 50%. Donc ici il n'y a pas de ligne de 50% indiquée donc je pourrais la rajouter ici. Niveau donc ajouter 50. Ok voilà. Donc ici on a les, les 50% et ce que nous dit cet indicateur c'est que partout sur toutes les unités de temps on est au-dessus de cette ligne de 50%. Donc ça me permet d'éviter de devoir euh, euh, montrer donc ce, ce graphique sur les différentes unités de temps et de devoir analyser ça sur les différentes unités de temps puisque euh, cet indicateur me donne déjà d'un simple coup d'œil une vue sur la position de cet indicateur par rapport aux 50% donc ça montre qu'on est bien haussier sur les différentes unités de temps et on le voit quand on voit sur le on va sur le 1 minute sur le 5 minutes sur le 15 minutes partout on est au-dessus des 50% vous voyez la, la, le bout ici de, de ce de cet indicateur on est partout au-dessus des 50% et c'est ce que vous donne cet indicateur alors cet indicateur je l'offre avec mes formations donc ça m'a coûté plus de 1000 euros de faire développer cet indicateur mais moi je vous l'offre si vous prenez une de mes formations et vous pourrez l'installer sur toutes les plateformes MT4. Donc je pense que c'est un indicateur qui est, qui est utile lorsque vous voulez connaître la tendance du marché et gagner du temps surtout sans, sans encombrer votre votre écran avec trop d'indicateurs. Donc nous revenons ici sur notre graphique donc si on redescend en unité de temps eh bien on voit donc qu'on a les bougies qui correspondent ici en H4, chaque bougie correspond à 4 heures. Si on redescend en H1, chaque bougie correspond à 1 heure, en M30, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Donc sur MT4 on peut aller donc du 1 minute au mensuel. Le tout bien sûr est d'arriver à se positionner. Le mieux c'est de se positionner le matin à l'ouverture des marchés donc pour l'indice. Donc vers 7 8 heures du matin selon l'endroit où, où vous vivez. Donc vous allez pouvoir profiter de mouvements assez importants qui vous permettront donc de rentrer au marché, de, de rentrer euh, sur le marché au meilleur moment et parfois d'entamer de, un trade qui va euh, durer toute la journée et vous faire gagner euh, pas mal d'argent sur un, un seul trade. Donc euh, ce que je vous conseille donc c'est d'utiliser quelques indicateurs. Euh, ici je vais essayer de de mettre quelques indications sur le graphique euh, notamment pour les voilà, séparer les périodes voilà donc voilà voilà donc ça nous donne ici donc début de journée donc enfin là on est on est à, à minuit donc on passe d'une journée à l'autre vous voyez donc cette séparation de périodes et puis euh, ici donc on voit à l'ouverture des marchés ce qui s'est passé donc si on trace une ligne ici on va voir où on se trouve. Là on est à 8h30 donc vous voyez 8h30 une grosse bougie, bougie rouge ici avec une grosse mèche, vous voyez ici la grosse mèche qu'on a eue et puis le marché qui est reparti à la hausse. Donc un début de journée intéressant puisqu'on a eu une grosse bougie ici donc on est en, en M30. Donc en 30 minutes et puis un retournement de marché euh, très sympa donc de prendre un mouvement comme ça. donc C'était donc le 12 février, donc vous voyez le beau mouvement qu'on a eu. Si on descend sur le 15 minutes on voit très bien donc la baisse du marché et puis une remontée euh, assez importante. Donc si vous prenez le trade ici, ben vous êtes parti pour une, une journée de trading formidable et gagnante. Le tout bien sûr est d'arriver à prendre le trade à ce moment-ci. Donc pour cela bien sûr il faut avoir un petit peu d'expérience ou avoir une méthode qui vous, vous permette de, de déceler le moment où cela va, va partir dans, dans l'autre sens où, où il y a une bonne probabilité que le marché va repartir dans l'autre sens et pour ça il faut donc avoir un petit peu d'expérience ou avoir une méthode qui vous permet de détecter cela. Déjà qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique Eh bien qu'il y a eu un retournement sur un niveau où on avait déjà eu un retournement précédemment. Vous voyez ici, on a ici un niveau sur lequel plusieurs fois le marché a buté. Vous voyez il a, il a buté ici plusieurs fois donc ici il bute, il remonte, ici il casse un peu mais il repart, il redescend ici, il remonte et ici il a buté et est reparti également. Donc ça c'est déjà une première indication que, que vous pouvez avoir donc faire des analyses sur différentes unités de temps, j'explique ça très clairement dans, dans mes formations de manière à ce que vous ayez déjà des niveaux que vous devez détecter euh, qui vont être des niveaux sur lesquels vous aurez probablement une réaction. Ça s'appelle des, des résistances ou des supports et euh, ça vous permettra donc de faire des trades gagnants la plupart du temps. Voilà donc j'ai connecté mon clavier donc on peut continuer. Donc vous voyez comme quoi ces niveaux sont importants. Donc ici on a un support et un support qui a très bien fonctionné puisqu'on voit que le marché s'est retourné presque au pips près donc sur ce niveau-là. Donc c'est déjà une première indication de technique que vous devez absolument connaître, que vous devez absolument appliquer et si vous voulez rentrer dans les détails comment tracer ces niveaux-là et eh bien vous pouvez suivre une de mes formations. Donc si on va plus bas dans les unités de temps, ben on voit bien sûr euh, le retournement de manière plus précise donc vous voyez ce qui se passe. Donc lorsque vous avez un marché qui arrive sur un niveau vous avez des, des retournements qui sont assez clairs et que vous pouvez interpréter. Donc si je vais sur le, sur le 1 minute donc vous voyez très bien ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé et à la minute près. Bien sûr il faut euh, arriver à détecter ces signaux, à comprendre ces signaux. Donc c'est important de pouvoir savoir que le marché il ne va pas seulement se retourner et puis continuer la baisse, non il va entamer une, une, une correction beaucoup plus importante donc il va repartir. Comme vous pouvez le voir ici sur le 5 minutes de manière beaucoup plus importante qu'une simple correction. C'est vraiment un retournement du marché sur ce niveau-là comme il l'a fait ici. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut apprendre à faire quelle que soit la manière que, ou la technique que vous utilisez ou l'indicateur que vous utilisez, c'est ce genre de choses que vous devez apprendre pour arriver à trader correctement et avoir de bons résultats. Donc une fois qu'on qu a maîtrisé cela, donc vous pouvez utiliser d'autres indicateurs qui vont également vous aider. Donc moi j'utilise le stochastique également, donc euh, qui est un oscillateur. Donc le, le stochastique est, qui est où est-ce qu'il est, qu il est Voilà, il est là. Il est là mon oscillateur donc stochastique. Voilà. Moi je laisse les, les valeurs par défaut. Donc euh, du stochastique comme de tous les indicateurs. Pourquoi Parce que la plupart des, des traders utilisent des valeurs par défaut d'indicateurs donc il est, il est mieux bien sûr de suivre euh, les mêmes indications que la plupart des, des traders, des traders qui traitent parfois des, des dizaines ou des centaines de millions parce que eux vont voir exactement les mêmes signaux que vous si vous vous positionnez en utilisant les mêmes indicateurs et bien sûr ça va vous aider à prendre les signaux au meilleur moment aussi. Donc moi j'utilise beaucoup le, le stochastique pour prendre mes signaux en une minute. Par exemple quand on a, quand on a donc des, une probabilité que le marché va partir dans un sens ou qu'on a une correction pour reprendre un marché. Vous voyez qu'on est dans une tendance haussière ici. Si je n'ai pas pu le prendre ici eh bien j'ai encore l'occasion de le reprendre plus bas en prenant le stochastique ici sur un point bas sur le 1 minute. Donc là vous rentrez au meilleur moment, vous savez protéger rapidement votre position et à ce moment-là ben vous avez des, des grandes chances de pouvoir profiter d'un mouvement beaucoup plus important parce que si vous le prenez ici sur un sommet alors que le, vous pensez que le marché va monter ben il risque de redescendre comme ce qu'il qu a fait ici à, à ce moment-là. Vous, euh, vous allez vous prendre un stop loss donc vous allez prendre une perte si vous n'êtes pas, euh, si pas parti au bon moment. Donc vous voyez marché, le marché monte ici mais si vous le prenez là euh, ben vous allez être perdant directement donc vous allez peut-être paniquer et vous allez couper une position alors que le marché va repartir juste à ce moment-là. Donc il est bien mieux si vous tradez à la hausse de prendre un signal lorsque vous avez le stochastique qui est bas ici et à l'inverse si vous, si vous tradez à la baisse donc si vous voulez prendre un marché qui va baisser bien à ce moment-là vous prenez le signal sur un stochastique haut ici donc sur le 1 minute. Donc vous voyez c'est important de, de savoir ce genre de choses donc euh, il faut apprendre à utiliser ça. Alors bien sûr sur le 1 minute vous allez avoir des signaux euh, qui peuvent être plus hésitants donc avant de partir il peut donc monter redescendre plusieurs fois et si vous allez sur des unités de temps plus petites eh bien euh, vous aurez des signaux peut-être plus clairs. Vous voyez ici donc on voit très bien le marché qui est parti là évidemment si vous êtes rentré sur cette bougie en 5 minutes et eh bien c'est intéressant parce que là vous pouviez mettre votre stop loss très proche. Donc si la bougie monte ben vous mettez votre stop loss directement sur votre point d'entrée très rapidement et vous êtes tranquille, jamais le marché ne va, ne va redescendre toucher votre stop loss et là vous êtes bien parti. Donc tout ça, c'est important d'apprendre à prendre les signaux au bon moment, choisir la, la bonne unité de temps pour rentrer, parce que parfois, vous pouvez prendre un trade et puis votre stop est touché, et malheureusement, le marché s'en va sans vous, et vous avez raté l'occasion de gagner sur un beau trade. Donc c'est important d'utiliser les bons indicateurs, de connaître les techniques qui vont vous permettre de rentrer au meilleur moment. Donc j'utilise également d'autres indicateurs qui sont les, les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles qui sont utilisées par énormément de, de traders également et qui vous permettront également de connaître la tendance du marché. Et de voir des, des, des indications donc sur lesquelles le marché peut euh, également bloquer, se retourner. Donc les moyennes mobiles sont également très intéressantes, j'utilise euh, trois moyennes mobiles. Donc euh, c'est également des, des, indica des indicateurs qui sont utilisés par euh, les traders du monde entier. Bon ici je vais supprimer donc euh, certains indicateurs mais je vais laisser donc les moyennes mobiles. Donc vous voyez ici j'ai trois moyennes mobiles. Donc euh, j'ai la moyenne ici qui est la moyenne mobile 50, j'ai la moyenne mobile 20 et j'ai la moyenne mobile 7 ici. Donc ils sont des indicateurs euh, qui, qui suivent bien sûr la tendance mais qui vous permettent également de détecter quand il y a des retournements de tendance. Donc c'est également très important et lorsque vous avez une cassure donc de moyenne mobile ça peut également vous, vous, vous indiquer que le marché va se retourner à ce moment-là ou va continuer. Donc vous voyez par exemple ici que la moyenne mobile 50 elle, est, elle monte mais on a ici un croisement à ce moment-là donc des autres moyennes mobiles et ça indique un retournement. Donc tout ça bon, ça s'apprend, si vous avez une bonne formation euh, tout ça vous, vous, vous est expliqué dans, dans une bonne formation. Donc si vous choisissez une bonne formation euh, au trading comme celle que je propose, sans, <rire> en toute modestie je pense que c'est une bonne, une bonne formation et eh bien vous allez apprendre à détecter ce genre de signaux et à utiliser les bons indicateurs. Vous pouvez en utiliser d'autres, mais il y a des milliers d'indicateurs, donc il faut savoir quels indicateurs choisir et euh, comment les utiliser, parce que sinon vous allez mettre des, des années, euh, des dizaines d'années, à trouver la bonne méthode. Donc il faut utiliser une combinaison d'indicateurs qui vont vraiment vous aider à prendre les bons trades, parce que vous pouvez avoir des indicateurs qui vous donnent des, des informations contradictoires. Donc il faut que ce soit des indicateurs qui d'une part ne se trompent pas mais vous aident à prendre des décisions parce que la plupart des indicateurs vont vous donner des indications sur ce qui s'est passé, pré, euh, passé précédemment mais pas sur ce qui va se passer à l'avenir. Donc euh, les indicateurs ne, ne vous donnent en principe jamais euh, ce qui va se passer à l'avenir sauf certains indicateurs qui ont une très bonne probabilité de vous donner des informations intéressantes notamment comme Ishimoku qui est un indicateur que j'aime beaucoup euh, donc euh, qui, est, qui lui euh, vous donne d'une certaine manière euh, également des indications de, de ce que probablement le marché va euh, vous donner. Alors ça, ça peut paraître compliqué mais euh, moi je l'aime bien donc ici je vais supprimer euh, cet indicateur euh, donc euh, les bandes de Bollinger je supprime, je vais même supprimer, Non, je vais laisser les moyennes mobiles ok. Bon pourquoi moi j'aime bien cet indicateur parce qu'il vous donne donc euh, différentes indications. Donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. J'ai euh, donc une formation Ishimoku qui, qui vous explique cela. Mais euh, très souvent lorsque le marché va arriver euh, sur un, au niveau d'un nuage, et eh bien vous allez avoir une réaction assez importante comme vous voyez ici. Donc le marché qui arrive sur le nuage et hop lorsqu'il va toucher le nuage et eh bien vous voyez il repart, on a un nuage vert ici, un nuage haussier et eh bien il repart vers le haut à ce niveau-là. Ici on est en H4 hein, donc chaque bougie correspond à 4 heures. Donc c'est un indicateur qui, qui est très utile. Donc euh, à certains moments il va casser le nuage, ça peut aussi vous indiquer des retournements et euh, il se forme également le nuage se forme très souvent avant que le, les signaux arrivent donc si vous avez par exemple le nuage qui devient rouge un petit peu anticipativement et bien vous savez qu'il y a une probabilité que le marché va descendre. Si vous voyez qu'il y a un nuage vert qui se forme et bien il y a une probabilité que le marché va à l'avenir monter. Donc c'est un indicateur que moi j'aime bien utiliser mais Bon, chacun, chacun choisit ses indicateurs, le tout est de savoir bien les utiliser et si ça vous intéresse. Donc dans mes formations vous avez également une formation sur Ishimoku. Donc vous voyez un petit peu le principe, c'est d'arriver à utiliser quelques indicateurs de manière à pouvoir prendre les signaux au meilleur moment. Donc vous voyez par exemple sur le 1 minute ici, vous voyez très bien le, le nuage vert ici, qui vous, les moyennes mobiles également qui vous montrent que le, le marché est haussier. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas un retournement euh, de ces signaux-là, eh vous avez une probabilité que le marché va continuer à monter. Donc ici on est sur le 1 minute, vous voyez euh, on a quand même une belle hausse avec des indicateurs qui restent dans la, la mouvance haussière. Donc il n'y a, a pas de raison de, de se positionner contre la tendance. Parce que ce n'est pas vous ni moi avec quelques milliers d'euros qui, qui allons faire se retourner le marché. Ça c'est clair vous pouvez en avoir, il n'y a pas beaucoup de certitude en, en trading mais au moins là vous avez une certitude. C'est que vous n'allez pas pouvoir faire retourner le marché en tout cas si vous êtes débutant. Donc ça c'est important. De, de bien comprendre ça. Après vous avez bien sûr l'indicateur bande de Bollinger qui est un indicateur hyper intéressant également. Donc c'est un indicateur que j'utilise depuis quelques temps aussi et qui rajoute encore des informations hyper, hyper intéressantes aussi dans mes formations. Donc vous trouverez euh, donc des indications sur l'utilisation de cet indicateur qui a été dé développé déjà il y a, il y a quelques années et qui est utilisé par énormément euh, de, de traders également et qui vous donne euh, des, in des informations hyper intéressantes aussi sur euh, les mouvements euh, probables que euh, va suivre le marché. Et euh, donc c'est un indicateur que moi j'aime beaucoup et qui combiné avec d'autres indicateurs renforce encore euh, ma capacité à prendre les trades au meilleur moment et à savoir quand euh, il faut couper une partie de ses positions ou couper totalement sa position. Donc tout ça ce sont des indicateurs, des indications qui vont vous être extrêmement utiles quotidiennement. Pour arriver à prendre des décisions et devenir un trader gagnant. Voilà j'espère que ces informations vous seront utiles et vont vous convaincre qu'il faut quand même avoir un, certaines connaissances pour arriver à avoir euh, des résultats réguliers positifs en trading, que ça ne s'improvise pas, qu'il faut euh, maîtriser quelques indicateurs. Moi je vous ai ici donné les, des indications sur les indicateurs que j'enseigne, que j'utilise quotidiennement et que beaucoup d'autres euh, traders utilisent et euh, qui permettent donc de faire des résultats fantastiques en trading, des, des gains réguliers tous les jours. Si c'est votre objectif et eh bien vous avez donc euh, sous cette vidéo des liens vers euh, mes formations. Vous avez également ici en haut euh, de la vidéo donc euh, des liens où vous pouvez accéder à mes formations et apprendre chez vous à votre aise quand vous le voulez avec les vidéos enregistrées que, que j'ai. Euh, comment utiliser tous ces indicateurs, comment trader euh, en réel euh, sur les, les marchés quotidiennement et pouvoir faire ainsi euh, des trades gagnants et devenir un bon trader. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous aurais de, déjà donné le goût euh, d'apprendre à trader efficacement et peut-être que vous ferez partie de, de mes étudiants prochainement et que je pourrai vous aider donc à, à accroître vos gains en bourse. Voilà je vous dis à bientôt, si vous avez aimé cette vidéo bien, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par mes vidéos et j'espère vous retrouver très prochainement. À bientôt, au revoir